Bonjour et bienvenue à ce premier vidéo pour commencer avec Spike Essentiel. Alors, on va choisir les didacticiels ici en cliquant sur Commencer. On aura accès dans un premier temps au moteur et vous allez voir, c'est très guidé. Alors, on nous dit ici que ça sert à faire découvrir comment faire tourner le moteur. On va poursuivre. On nous indique de brancher le fil. On fait bien attention qu'il soit branché dans le port A si on veut le programmer comme on nous le montrera. On va appuyer sur le hub ici. Alors, on nous montre comment pour pouvoir euh, euh, s'assurer qu'on est là. Alors, une fois qu'il va l'avoir reconnu, on va le voir euh, ici arriver dans la colonne de droite. On pourra tout simplement faire euh, la connexion. Vous pouvez donc constater qu'ici, j'ai mis un nom euh, et je vous ferai dans une autre vidéo pourquoi c'est si important de les numéroter et de les identifier. Alors, vous avez maintenant réussi à brancher ceci. On veut revenir au projet. Donc, si on regarde maintenant, c'est des codes pour pouvoir nous montrer à programmer. Donc, on y va avec le pictogramme, on le glisse. On y va avec le pictogramme du moteur et nous demandons de le tester. Et vous entendrez que mon moteur tourne comme on le voit à l'écran. Alors, voici ce qui complète le tutoriel pour brancher un moteur.